La jeunesse n'a pas un, un centre, un endroit où justement elle euh, peut se retrouver pour les activités culturelles et intellectuelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que notre, notre équipe en place, euh, les dirigeants en place ont failli à leur mission. Donc c'est vrai qu'on entend « c'est à l'ordre du jour », mais entre-temps, euh, qu'est-ce qui a été réalisé entre Rien du tout. A, comme je, je l'ai bien souligné, il a tout démoli, mais qu'est-ce qu'il a reconstruit jusqu'au jour d'aujourd'hui Rien. Regarde le, le réseau routier. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques réparations des routes, mais c'est du patchwork, des choses qu'il a toujours critiquées quand Aline en son été au pouvoir. Il a annoncé euh, le, le resurfaçage de tout le réseau. C'est un petit bout ici, un petit bout là-bas. C'est pas du tout ce qui était prévu. C'est pas du tout ce qui était inscrit sur le budget. Il y a eu des sommes conséquentes sur le budget pour, pour pouvoir réaliser le reçu intégral du réseau routier de ce matin. Mmh. C'est pas ce qui a été réalisé. Ouais, Peut-être que c'est pas encore fini. Et en ce concerne les... l'enfouissement qui était le de, nerf de la guerre, dans le sens où ça a gêné, ça a retardé. Le, le travail de, de reçu mais ça, ça, ça fait un moment que c'est terminé. Donc, d'après ce que j'ai compris, hein, ouais. euh, mais donc, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toujours, il n'y a pas ce de de, de, de, de, de de du réseau routier de Saint-Martin? À, à quel moment, la question que je me pose aujourd'hui, à quel moment cette équipe en place a pensé à la construction d'une nouvelle route? Une urgence, une priorité pour ce matin, non seulement parce que nous sommes une destination touristique, mais aussi pour la population locale. C'est pour nous, parce que nous nous retrouvons bloqués dans les embouteillages à toute heure de la journée. Ne parlons pas des heures de pointe. c'est inadmissible ce qui est en train de se faire. Alors que toutes ces choses-là ont été annoncées comme des actions concrètes qui seront réalisées au cours de la mandature. Et je ne veux pas entendre comme prétexte. Oui, il y a eu Covid, il y, eu, euh, y a eu partout dans le monde, il y a eu des choses, des hein? ouais. catastrophes. Mais ça n'empêche pas certaines euh, activité cette dynamismes de l'équipe, de l'équipe dirigeante de ces différents territoires, mm -hmm. hein? les réalisations se, euh, continuent à se faire quand même. Ouais. M. Monsieur, Gton, euh, Monsieur oui. euh, nous allons prendre un autre sujet ouais. et qui est polémique en ce moment, qui fait polémique en ce moment. Et à savoir le pass sanitaire. La situation sanitaire globale ici, à Saint-Martin, vous avez fait l'expérience, vous avez eu le COVID, donc vous savez très bien que ça, on ne joue pas avec cette pandémie mondiale qui affecte non seulement la vie locale, parce que nous sommes en ce moment en couvre-feu, tous les soirs presque, et il y a eu pas mal de, de, de mal à Saint-Martin, et en plus, et les gens sont un petit peu réticents par rapport à cette maladie Saint-Martin, Parce que 30 ou 40% de ces martinois ont été vaccinés. Ils sont réticents par rapport au pass sanitaire, à la vaccination. Et pourquoi d'après vous, êtes-vous pour ou contre le pass sanitaire? Une très bonne question. Je commencerai par donner, par dire la chose suivante. Euh, le virus tue. Donc, nous devons faire très attention parce que certaines personnes s'amusent à lire un peu ce qu'on appelle des informations toxiques yeah. sur les réseaux sociaux Toxic. et fake news, justement, et ils se positionnent comme des grands experts ouais. dans ce domaine, le domaine de la santé, les, les spécialistes de, de la Covid mm -hmm. et, et les variants que nous connaissons. Moi, je dis une chose par, par rapport à ce que j'ai vécu, Grâce à Dieu, je suis là. Parce que vraiment, j'étais sévèrement attaqué par ce virus. D'accord Nous devons maintenant faire très attention. Les mesures barrières, nous devons continuer à les observer. Parce que la maladie est toujours présente. Bon, on apprend ces derniers temps euh, qu'il y a une diminution au niveau du nombre de cas qui arrivent au niveau de, de notre euh, centre hospitalier. Grâce à Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la maladie a disparu, le virus a disparu. Il est toujours présent et il est capable encore d'attaquer, hein, pour employer ce terme. Donc, notre vi vigilance doit être de vigueur, Ok, de rigueur, pardon. C'est pour ça que j'insiste. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je ne je, je, je, je te le cache pas, cher ami, je n'ai pas pris le vaccin, ni moi, ni mon épouse. Le, le fiston qui est parti en France, lui... Il a dit, écoutez, moi, je ne veux pas me retrouver dans une situation où, tous les deux jours, je dois me retrouver dans un centre euh, pour qu'il puisse, euh, euh, comment dirais-je, me faire tester. Je préfère prendre le vaccin. Il a 18 ans, il est majeur, il peut voter, donc il a pris ses décisions. On ne lui a pas dit non. Au contraire, moi, quand il est venu me voir pour m'annoncer cette nouvelle, il dit « Bon, écoutez, tu sais où se trouve le centre le vaccinodrome Alors, vas-y, je t'accompagne si tu veux. Mm -hmm. » d'accord. Mais après réflexion dans mon foyer, on est en train de se dire, après nos trois, parce qu'on a été tous les deux atteints, mon épouse et moi, on se posait des questions. Donc, on s'est dit « Mais, par rapport à tout ce qu'on entend, mm -hmm. c'est vrai que le vaccin tue ?» Mais quand on compare le nombre de gens qui ont euh, pris le vaccin, mm -hmm. okay, on est dans les millions sur le plan national mm -hmm. par rapport au cas des gens qui ont subi les conséquences, hein, c'est vrai, même va mortel. Hein, quand on regarde, on fait la comparaison, mm -hmm. on voit quand même que le, le, le trou hein, est, est, est, est, est énorme. Hein, le sens le mot ne vient pas oui le pourcentage ok est beaucoup plus in intéressant du côté de ceux qui ont pris et qui se portent bien largement ok c'est incomparable évident, ouais. ok donc c'est là où se trouve ça c'est notre réflexion aujourd'hui donc on s'est dit euh, pourquoi pas et mon médecin m'a encouragé parce que j'ai j'ai connu une situation euh, terrible en 2010, j'ai été victime d'un infarctus mm -hmm. euh, euh, cardiaque. Mm -hmm. cool. euh, donc, euh, il m'a dit, il m'a fortement conseillé de prendre le vaccin dans trois mois. Et je suis en train de sérieusement réfléchir à cette démarche-là. Parce que euh, c'est vrai, tu te déplaces... Euh, et pourquoi, ici, hésiter, là. pourquoi hésiter encore Pourquoi hésiter encore <rire> et, et par, Je ne souhaite pas revivre... Euh, il faut que ça soit clair, je ne souhaite pas revivre ce que j'ai vécu et ça c'est une décision, ça n'engage que moi je ne dis pas aux gens écoutez, suivez Louis Musington, allez vous faire vacciner je ne ferai pas ça je dis tout simplement le choix est individuel le choix est personnel okay? moi j'ai fait je, je suis à ce stade où ma décision est, est presque, presque arrêtée euh, parce que je suis à 90% sûr que je prendrai le vaccin dans trois dans mois après, euh, après justement, après, il faut un délai quand tu es atteint de la maladie. Donc, vous, je, vous, je... vous ne pensez pas, Monsieur Moushton, si vous preniez le, le vaccin, mm -hmm. cela aurait une, en tant qu'homme homme politique, en tant que quelqu'un qui a une grande influence sur la population, mm -hmm. la population pourrait aussi eh, se faire vacciner et, et arranger les mm -hmm. choses. Peut-être, peut-être. Euh, je sais bien, mais comme c'est une décision personnelle, ouais. je préfère rester à ce stade. Hmm. Mais si ça peut aider, euh, parce que pourquoi ne pas annoncer que. Et justement, j'aurai le temps, dans trois mois, mm -hmm. j'aurai le temps de dire si j'en fais euh, une affaire publique et j'annonce qu'effectivement je me suis fait vacciner, mm -hmm. ou bien ça reste entre, euh, entre nous, au niveau de la famille. Ça, j'ai le temps de réfléchir sur une, la meilleure stratégie. Hein? Euh, mais euh, j'insiste sur le fait que euh, on n'a pas le droit d'être négligent on n'a pas le droit à l'erreur ouais. parce que c'est grave et justement les personnes euh, qui, sont, qui ont des comor comorbidités c'est-à-dire d'autres maladies qui justement que le, le virus repère très vite dans le système <rire> et il n'hésite pas <rire> à taper <rire> euh, je organes du, du corps humain hein, ouais. il y insiste et c'est là où il fait il fait son lit et il fait son ravage d'accord, ce qui encore complique la situation, c'est pour ça que nous avons connu un taux de mortalité assez élevé par rapport à ce virus qui ne joue pas, qui ne présente pas avec ses, ses, ses amis enfin une fois qu'il est atteint il, il va directement vers ses, ses, ses, ses organes donc encore euh, l'urgence nécessité de prendre des précautions et ceux qui euh, veulent se faire vacciner n'hésitez pas, allez-y Allez-y, parce que c'est important. Moi, euh, je prendrai mes responsabilités dans la mesure où, avant, avant, euh, le, avant la maladie, je, je me déplaçais beaucoup. Je suis en campagne, on a les élections dans six mois, donc je me déplace. Il y a eu beaucoup de veillées, il y a eu beaucoup d'enterrements. J'étais présent, il y a eu des fêtes ici et là. Louis sington était présent. Je suis un homme de terrain, donc c'est tout à fait nord, naturel, normal que je sois ici et là. Et tout d'un coup, un dimanche matin, je me retrouve avec une forte fièvre, des maux de tête, et euh, une certaine faiblesse. Et voilà, c'est parti de là. Et certainement, à un moment donné, que je ignore je l'ai communiqué à mon épouse. Heureusement que, bon, elle n'a pas été méchante, euh, méchante, méchant, par avec moi, parce qu'elle m'avait prévenu. Tu es, euh, c'est vrai, tu es dans la politique, mais il ne faut pas faire la politique en ce moment. Attends. Le passage. Mais on, on peut se demander, mais attends jusqu'à quand? D'accord? Et je, je me déplacerai. C'est vrai, je portais mon masque, mais quand même, je sais pas à quel moment il y a une petite négligence. Et il suffit de très peu. Non, peu il suffit hein. de très peu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Boum, c'est ce 16 dimanche, je me suis retrouvé malade et épuisé, ni force encore. Et voilà, c'est parti là. Ils avouent que c'était sévère. Hein. Je l'ai vécu euh, difficilement. Donc. Parce que je suis dans la politique, parce que j'entre je, en période de campagne, je pense que je vais me protéger. Tout à fait. Okay. Ce sera une bonne décision. Monsieur euh, Louis, il y a les gens aussi qui se manifestent en ce moment contre le pass sanitaire instauré par le gouvernement. Et S'agit-il, d'après vous, d'une bonne décision Pourquoi, d'après vous, les gens sont contre le pass sanitaire instauré par le gouvernement puisque cela incite aux gens à se faire vacciner. Il y a par exemple en ce moment les pompiers qui ne veulent pas vraiment eh, être imposés par la vaccination oui. il y a eh, les infirmiers le, le, le personnel hospitalier qui réclament aussi euh, de ne pas se faire vacciner euh, de façon obligatoire, obligatoire. oui, ouais. c est, c est, voilà le mot est là le mot clé c'est ça cette obligation ouais. euh, qui pose problème et euh, les menaces. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à l'appel et vous faire vacciner, voilà les risques. Euh, coupure de salaire, peut-être que vous ne serez pas renvoyé, ah. mais euh, vous serez privé de votre salaire pendant quelque temps. Ça, ça pose problème. Yeah. Je pense quand même, nous sommes dans une démocratie et chacun est libre de ses mouvements euh, et de ses gestes vis-à-vis euh, -vis de, de, de la COVID. Euh, donc, le, les professionnels de la santé sont-ils ont-ils le droit de de dire que écoutez nous aussi nous sommes les citoyens et nous pouvons nous devons faire valoir nos droits c'est ça les, les grévins, c'est pour dire que nous voulons faire valoir nos droits euh, et, et notre vie privée donc l'obligation de se faire vacciner ne doit pas s'imposer au personnel de la santé y compris les pompiers c'est ce qu'ils sont en train de dire que je peux comprendre ce volet là aussi donc euh, je pense que quelque sorte, le gouvernement va un peu trop loin, mon point de vue. Cette obligation, ce n'est pas valable dans une démocratie. Dans une démocratie mais je, reste, je peux comprendre un peu, dans un sens, le gouvernement qui dit, mais nous sommes face à un danger public et notre responsabilité morale, c'est de protéger. Donc, c'est un peu dans ce sens que cette, euh, ces mesures, cette loi, plutôt, a été adoptée au Parlement avec... Euh, l'accord de tous les de tous les, les partis politiques à l'Assemblée nationale c'est vrai bien entendu il hein, y a les abstentionnistes et puis il y a ceux qui ont voté non mais euh, majoritairement euh, le Parlement enfin je dis bien le Parlement ça veut dire le Sénat et l'Assemblée nationale ont dit oui à ces deux à cette loi euh, sanitaire qui a évolué qui justement a donné naissance euh, à, au fameux passe euh, euh, sanitaire. pas sanitaire. Donc non, je dis quand même c'est ça ça mais ça n'engage que moi le citoyen, ils ont été un peu forts en voulant en voulant imposer euh, l'obligation de se faire vacciner. Non, ouais, ce que euh, L'obligation pour certains pour oui, certains oui, certains oui, c'est euh, oui, oui, Et surtout parce que bon, ils sont en première ligne quand même et, et les médecins les pompiers et, et, et généralement aussi les, les policiers et les, et les gendarmes. Mm -hmm. Donc ils sont là ils sont pour. Non mais justement, les, les, les, les, les policiers et les gendarmes sont en premier chef concernés, mm -hmm. mais on n'a pas ex, exigé euh, qu'ils se fassent vacciner. Mm -hmm. Non, les pompiers, enfin non, les gendarmes et les, la, la, la police. Euh, n'est ne, pas... Il n'y a pas d'obligation pour mmh. eux de se faire vacciner. Ça, je trouve ça est, est étrange parce que partout, ils sont là pour contrôler, même vérifier que, justement, <rire> les gens font la démarche ou bien euh, qu'on respecte les mesures barrières, ils observent plutôt les mesures barrières. C'est leur... Il est de leur devoir, de responsabilité professionnelle de vérifier tout ça. Hein, sur, sur, surtout dans, sur les places publiques et tout ça. Euh, mais euh, est-ce que ça se... « Comment fait il que toi qui es en charge de me surveiller en quelque sorte, toi tu n'es pas vacciné ?» C'est un peu les critiques que formulent les, les citoyens qui contestent justement la, la vaccination obligatoire. Le personnel hospitalier est là pour prendre soin des malades. Ils sont en contact tout à fait. avec... Mais l'incohérence avec... au niveau des, des mesures, les sanctions envisagées, l'incohérence c'est que si ce personnel n'a pas son salaire, ce personnel ne vient pas travailler. Donc, il y aura euh, un manque cruel de personnel pour encadrer, pour tenir compte, pour assurer justement le suivi des malades qui débarquent par centaines dans les centres hospitaliers, dans l'Hexagone. pareil aussi si si le personnel tombe malade, oui. et donc ils n'auront pas la possibilité de, de pouvoir sûr répondre euh, oui. aux attentes du personnel afin de, de des patients voilà. qui arrivent, non, peu ça. ça je le comprends, c'est pour ça que là il fallait trouver un juste milieu, il fallait ça. trouver notre compromis, mais vous un compromis plutôt, mais vous l'avez imposé. Euh, Est-ce que Macron, dans sa démarche, n'a pas été un peu trop fort ouais. oh, oh, oh, On verra on ce qu'il va donner à l'année après. Ouais. Mais je sais, comme tu l'avais souligné, aujourd'hui les pompiers étaient en, en grève mm -hmm. pour euh, manifester leur opposition. D'après ce que j'entends et je comprends, euh, j'ai compris plutôt, c'est qu'ils ne sont pas opposés au vaccin, mm -hmm. mais c'est l'obligation de se faire vacciner qui euh, pose problème. Mais voilà. et, et il paraît aussi que les pompiers de Saint-Martin, ils ont été un petit peu forts également. Et ils ont fait un blocage. et Ils ont été et dans la mesure de barrer les routes, en jouant dans des le ça. Est-ce que vraiment… J'avoue <rire> que je peux comprendre mm -hmm. hein, qu'ils ont le, le droit de défendre leurs droits. Euh, en tant que citoyen mmh. euh, et que ils refusent le fait qu'on leur impose la vaccination, je peux comprendre ça. Mais je n'ai pas trop compris euh, le sens de la démarche. Pourquoi bloquer mmh. Hein Pourquoi bloquer C'est pas c'est pas une question de salaire, c'est pas une question de mauvais traitement de, de, de, de mauvais traitement ou de conditions de travail inacceptables. C'était pas de cet ordre-là. Le, le, la grève consistait essentiellement à dire non à la vaccination obligatoire. Pourquoi pénaliser euh, tous les chauffeurs sur la route euh, aujourd'hui Non, j'avoue et je donne mon opinion, cet aspect de la chose, euh, je ne l'ai pas du tout consolé. Je peux comprendre et reconnaître leur droit euh, à la grève, mais ce blocage, pour moi, ce pas justifié. Monsieur euh, Lui, vous êtes conseillé quand même à la collectivité, et les deux de l'opposition, vous êtes concerné par tout ce qui se passe, au sein de cette co collectivité, vous faites partie aussi du conseil, et, du conseil exécutif. exécutif. Oui, du conseil voilà. Donc et, en ce moment il y a une grève qui pénalise les citoyens de, euh, de Saint-Martin qui ne trouvent pas le service adéquat. Et il y a pas mal de syndicats, et il paraît aussi qu'il y a euh, des gens aussi et qui ont des de, de, de, de pensées vraiment euh, négatives d'après ce qu'on dit et contre euh, un accord euh, à la merde avec Monsieur Daniel Gibbs et la préfecture de Saint Martin pour arriver et, et, et, à un accord. Mm -hmm. Donc et d'après vous, est ce qu'ils ont raison euh, de se comporter de, de cette façon, ou bien d'après vous, Monsieur Gibbs il a il, il a des reproches, il a des choses à se reprocher? Je dirais la chose suivante, et d'ailleurs, la veille de la, de, de la mobilisation, j'ai euh, publié un poste où j'ai dit « Solidarité avec euh, la, la manifestation ». J'achète mes responsabilités. Euh, il est inconcevable que sur un petit territoire comme Saint-Martin, euh, où à un moment donné, nous avons euh, demandé une évolution statutaire, et nous avons demandé la formation de cadres euh, Saint-Martinois pour pouvoir intégrer euh, la fonction publique, pour pouvoir assumer les de, compétences, c'est-à-dire être en charge de l'administration locale. Et 14 ans plus tard, le constat, c'est que euh, la, la DGS, qui a tous les pouvoirs, parce qu'il y a eu un arrêté signé par Gibbs, par le président Gibbs, euh, pour permettre à cette dame d'embaucher de, de, et voir qui peut embaucher, peut aussi euh, débaucher. Oui. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Enfin, elle a embauché. Mais le, le, le triste constat, c'est qu'elle a sélectionné, euh, c'est-à-dire qu'elle s'est contentée d'embaucher uniquement des, des professionnels venant de l'Hexagone c'est-à-dire de la France métropolitaine. La recherche sûrement, euh, la recherche donc, est-ce de, que... Des comp de compétences, quoi, non? Oui, mais est-ce que justement, jusqu'à ce jour, elle a essayé de voir au niveau du personnel local qui était compétent ou pas pour pouvoir assumer euh, des responsabilités au, niveau, au sein de la collectivité? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des publications en bonne idée, et, et, et du ferme, ou, forme, pardon, ou bien c'était un système organisé? Hein, ou pareil, à, à travers un dispositif de réseau pour justement attirer uniquement des gens venant de l'extérieur pour pouvoir occuper les postes de responsabilité sur Saint-Martin. Ce sont les questions que je me pose. Mmh. Euh, mais, en tout état de cause, j'estime que c'est inadmissible que sur dans une petite euh, collectivité comme la nôtre, il euh, n'y a pas eu d'autres efforts pour pouvoir recruter des gens euh, de, de, de Saint-Martin. Ça pourrait aider à plusieurs niveaux. Un, à réduire le chômage, euh, qui est comme je, je, je, je t'avais annoncé euh, en début d'émission, nous, nous faisons face à un taux de chômage record. Nous avons un certain nombre de jeunes professionnels euh, Saint-Martinois, tout en d'enseignement confondu, en France en ce moment. Est-ce que ces gens-là ont su à un moment donné qu'il y a eu des offres d'emploi sur le, sur le territoire de ce matin. Est-ce qu'ils ont eu cette information? D'accord? La réponse, jusqu'à la preuve du contraire, est non. Ils n'étaient pas au courant. Parce qu'on a des professionnels, on a des gens qui sont dans les, dans les, les, les, les collectivités en France en ce moment. Et donc, s'ils avaient su qu'il y avait des postes de vacants ce matin, parce qu'ils sont nombreux à vouloir revenir au pays Monsieur, lui, au jour suis euh, d'accord, Je suis d'accord oui. sur ce point avec vous, mais il y a quand même 95% des, des embauches de la collectivité sont des Saint-Martinois. Donc, si on recherche des cadres compétents, cadres A, B et C, donc si on ne les trouve pas sur place, il faut les chercher ailleurs. N'est-ce oui, oui, pas vous qui dites également que donc la, et la, la collectivité doit préparer des projets et oui. assez conformes pour, et alors, que, oui. pour répondre enfin, vraiment aux exigences. Hein, je ne vais pas démentir mes propos. D'ailleurs, je reste attaché. Je confirme bien ce que j'ai dit. Euh, mais c'est pour ça que je me pose la question aussi, euh, Jonas. Est-ce que on a entrepris euh, toutes les démarches nécessaires pour... Chercher et recruter les cadres du territoire qui sont dans le, dans l'Hexagone ou bien dans d'autres territoires pour qu'ils puissent venir, revenir au pays pour travailler. C'est ce que je dis. Je suis pas contre une certaine mixité, c'est-à-dire on embauche euh, certains venant de, euh, de, de l'Hexagone, mais on embauche aussi ceux qui sont de, de Saint-Martin, qui sont à, euh, dans l'Hexagone et qui aimeraient bien revenir. Parce que, quand tu fais ces sacrifices, et pour prendre ton, ton exemple, là, mm -hmm. ta situation à toi, mm -hmm. ta famille, disons. Quand tu as fait ces efforts hein, pour pouvoir envoyer ta fille ou tes enfants là-bas, mm -hmm. c'est quoi le souhait ou bien c'était quoi la vision C'est oui. elle, elle ou ils puissent, à un moment donné, revenir au pays fait, oui. et apporter leur, leur pierre à l'édifice, oui. hein, soit dans la fonction publique, soit dans dans le privé mais en tout cas revenir pour pouvoir euh, s'investir d'une manière ou d'une autre sur le territoire Salut. donc pour moi c'était une occasion euh, idéale yeah. pour lancer euh, des offres d'appel et aller à la recherche de nos jeunes d'autant plus que nos euh, jeunes professionnels parce que en fait ça c'est réconfortant pour toi demain, ta fille revient, ou bien tes enfants reviennent. C'est pas combien d'enfants que tu as à l'extérieur mm -hmm. reviennent et ils sont embauchés soit dans la fonction publique, soit dans le de, de territorial ou bien dans les, les services de l'État aussi, ou bien ils sont ils ont été embauchés par disons l'CL. Hein Ils ont une, euh, une situation hypothétique. Mais pour les, ta joie, c'est que après tant d'années de sacrifices, tes enfants sont maintenant de retour. Et maintenant, ils pouvons s'accompagner et mieux préparer leur avenir, leur devenir. Et c'est pour moi, ça, c'est important. Et c'est ce que je, je, je reproche à M. le Président, c'est de n'a pas su créer des opportunités pour que nos jeunes cadres puissent revenir au territoire. Et il a mis Mme Ayache avec tous les pouvoirs en place, et elle s'est contentée, justement. D'ailleurs, elle a reconnu, il y a eu erreur de casting. Dans la presse locale, elle a dit... Il y a eu erreur de casting. Donc, ce qui veut dire qu'elle reconnaît qu'elle n'aurait pas dû aller euh, du côté de l'Hexagone pour pouvoir trouver toute la compétence qu'elle recherchait pour faire marcher les services. Mais, au résultat des courses aujourd'hui, l'administration n'est pas plus efficace. Ok La preuve en est, il y a au moins entre 30 et 40 millions d'euros bloqués au niveau de la trésorerie en ce moment. Okay? De l'argent qui devait être en circulation dans l'économie parce qu'il y a des incompétents au, dans certains services. Ils ne sont pas des incompétents du territoire, des incompétents qui sont arrivés de l'Hexagone. Voilà. Voilà la situation. Mais, mais, mais d'après vous, pourquoi tant, tant de, tant de blocages comme ça non, mais justement, <rire> avec Parce que Donc, le président lui-même a préféré, au lieu de comprendre des démarches, la demande euh, de la collectivité, du, du syndicat, a adopté une position de fermeté. Mais derrière cette fermeté, il, veut, il vise quoi Et je, je, le, je, je, je le rappelle, dans six mois, nous serons face à une échéance électorale. Ouais. On, on ira aux élections. Lui, il a compris que sa meilleure stratégie, okay, c'est pouvoir conserver un certain électorat. Ok? Donc il a joué le. le comment dirais-je, il a pris, adopté une position de fermeté parce qu'il devait préserver cet électorat. Appelons, appelons un chat un chat. D'accord Et c'est pour ça que il, il, sachant qu'il y a des défaillances du côté de, ma, de Madame, madame Ayash, la directrice, il a passé, il a passé, comment dirais-je il a fermé les yeux sur ça. Parce que ce qui compte, c'est de rester ferme et de démontrer que j'ai soutenu j'ai soutenu quelqu'un de votre communauté parce, et maintenant, je compterai sur vous dans six mois pour m'accompagner pour dans mon combat pour la réélection. C'est -ce ça qui a, qui a dominé la, la, la, la, le raisonnement du président. Mm -hmm. Parce qu'il est d'une évidence, rappelle-toi euh, Jonas, à un moment donné, le... La ma, les six membres de la majorité ont euh, signé une, une motion qui aurait dû être introduite euh, dans l'hémicycle, dans c'est-à-dire en, en assemblée plénière, pour réclamer des mesures pour favoriser l'emploi local, l'embauche locale, c'est-à-dire euh, des cadres dans les postes de responsabilité. D'accord Quelle était la stratégie de, de Grip C'est de démonter ça. Ok quand, quand, Bon, il a, il a sa manière de faire, il connaît son, son monde, donc il a su calmer les jeux et la, la motion n'a pas été euh, présentée. D'accord mm -hmm. Mais ces six, ces six membres de, de sa majorité ont compris que ce qui se passait à la collectivité, ce qui se passe aujourd'hui, hier et aujourd'hui, était contraire à ce que eux ils ont préconisé comme démarche au niveau de leur plateforme politique. Ils ont fait campagne pour dire et, et, et c'est écrit noir sur blanc dans leur plateforme, dans leur document présenté à Monsieur Tout-le-Monde. Nous allons, nous avons repéré des compétences au niveau de la collectivité. Nous allons les former et les promouvoir dans les postes de responsabilité. Ça n'a pas été ça, ça réalisé. Été, ça a été toujours un projet de former des cadres et com assez compétents pour, prendre, pour gérer Mais la collectivité. Depuis, depuis à l'élancement, C'est vrai. Au oui, niveau mais, de la défense, oui. Non, mais c'est question de volonté politique. Tout est question de volonté politique. Parce que c'est le président qui a donné le là. C'est-à-dire prendre la décision pour dire euh, à partir d'aujourd'hui, je demanderai euh, à la DRH, à la Direction des ressources humaines, mm -hmm. de repérer ces si jeunes ah, cadres potentiels, la catégorie B, catégorie A, c peu importe. Mais oui. Maintenant, nous allons voir avec un centre de formation comment nous pouvons mettre en place justement un plan d'action de formation. Est-ce que cette mesure a été sérieusement envisagée par le président de la collectivité en accord ou bien en conformité avec ce qu'il a écrit dans sa, sa, sa mani, son, son manifeste, c'est-à-dire son, oui, le document qu'on remet enfin pour, Son programme politique, pardon. Son programme politique. Est-ce qu'il reste en conformité avec son programme politique Ce n'était si pas le cas. C'est vrai c'est que, que, eh, Parce qu'on ne forme pas des cadres euh, du jour euh, au lendemain. Oui, nous sommes d'accord. il faut, Mais si il, il faut en... avoir des diplômes. Il, faut avoir les, euh, bon, il ne s'agit pas des compétences, on peut avoir les compétences, mais vous, vous savez très bien que dans l'administration française, oui. on n'embauche pas comme ça, surtout... Oui, nous, sommes, nous sommes entièrement d'accord, mais il y a plusieurs manières euh, d'embaucher. Il y a ceux qui réussissent au concours, euh, ah. il y a ceux qui rentrent là, mais en tant que contractuels, hein, donc ça veut dire les contrats de trois ans qui sont renouvelés, ah. hein, et entre-temps, on peut se présenter au concours, mais il y a plusieurs formules, ah. d'accord Mais l'essentiel, c'est que et il y a déjà ceux qui sont titulaires en, en place euh, ils sont catégorie B euh, ils passent des concours pour devenir catégorie A il y a plusieurs formules mais très souvent euh, la formation continue sert à aider cette personne à progresser euh, au sein de, de l'entreprise ou bien au sein de la fonction publique et c'est ça s'il y avait eu quelque euh, action de formation dans ce sens peut-être on a parce qu'il y a aussi faire fonction au niveau des, des, des collectivités on trouve ça Hein? tu n'as for pas forcément euh, le diplôme, mm -hmm. hein? mm -hmm. la validation, mais tu peux faire valider tes acquis professionnels. L'équivalence. Justement, donc tu deviens, ou mm bien -hmm. tu assumes en tant que personne euh, administrative qui fait fonction de, de directeur, euh, en attendant que tu réussisses euh, au concours, bien, je sais pas trop la toutes les stratégies, mm -hmm. mais il y a des moyens pour pouvoir progresser au niveau des échelons. Mm -hmm. hein? Donc, tout ça aurait dû être envisagé parce qu'il y a la volonté d'accompagner ton personnel sur place. Mais cette volonté d'accompagner le personnel euh, de l'administration territoriale n'existe pas. C'est ce qu'il faut faire comprendre à l'opinion publique. Cette volonté n'existe pas. Et d'ailleurs, ça existe, le, ce, ce, ce sentiment de frustration, mm -hmm. de dégoût. Et rappelle-toi, c'est quand c'était l'année dernière... Il y a eu un article de, de presse où un, un, un administratif, bien, euh, de manière... Enfin, il ne s'est pas présenté devant la presse et a euh, fait une déclaration. Mm -hmm. Il était couvert quand même. Mais il a fait une déclaration fracassante dans le sens où il dit, on n'a pas un président à, à notre écoute qui comprend nos, nos difficultés et mm -hmm. qui est là pour nous accompagner. Mm -hmm. Ils ont dénoncé l'attitude du, du président. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui... Euh, démontre bien que le personnel, depuis un certain temps, vit un malaise. Il hein, n'est pas du tout satisfait parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et pour qu'il y ait efficacité, il faut que le personnel soit à l'aise et euh, cette certaine joie de venir euh, au travail. Psychologiquement, il doit se sentir à l'aise dans son poste. Et ça fait un moment que ce n'est plus le cas au niveau de la collectivité. Est-ce est que d'après vous, la, la DGS n'était pas là, n'était pas l'envoyé de l'administration française le... pour régulariser un petit peu les choses? le, le, le, le laisser-aller qui, qui, qui, qui se fait en ce moment à la collectivité. Pour redresser les le cadres. Euh, oui, d'accord. Mais il y a une descente là, dans la mesure où il y a ceux qui estiment, parce que quand on écoute la, la, la déclaration du président Macron quand il est venu en 2018, voilà. il avait dit qu'effectivement euh, on va redresser la situation. De la voilà. de, de, il avait annoncé, il a annoncé deux mesures. La Semsama la la la, la et, et la collectivité yeah. d'accord on a vu il y a eu cette intervention au niveau de la, de la SEMSAMA, hein? le changement de gouvernance n'est pas n'est pas une opération de cet esprit hein? yeah. non non non non non il y a eu la main forte ah ouais, de l'Élysée et, une... et, et, et oui les okay. services de l'État pour que ça soit ça tombe et que ça soit restructuré mais tout ça et, et, à cause que démantèlement et rien d'autre que la collectivité est-ce que, est que Monsieur Buis il, il, il a le choix encore hein? non il n'avait pas le choix donc, mais par contre, pour, pour, la, DGS, pas, pour, la, DGS. pour la DGS, apparemment, bon, on dit que c'est Macron, c'est le président Macron qui est intervenu pour la, pour la débarquer à Saint-Martin, pour l'envoyer à Saint-Martin, mais on entend aussi qu'elle est de la droite pure, donc ce n'est pas le, vraiment le cas, Donc c'est pour ça que je dis... Ouais, je euh, je, je Macron, suis dans est l'incertitude. Est-ce que Macron, lui, en a, tout lui cas, est foncièrement de gauche, lui Oui, donc, justement. Il, centre, donc, il peut travailler avec n'importe qui. Il a raison. Donc, je ne sais pas trop comment elle a fait pour atterrir à Saint-Martin. Mais en tout cas, euh, si on lui a donné comme mission de redresser les, et la réorganisation ouais. de Saint-Martin, afin de l'administration territoriale, ce n'est pas. Coup, pas ce n'est pas une réussite au jour d'aujourd'hui. Mm -hmm. D'accord Et elle-même, elle, elle s'est déplacée à plusieurs reprises. Elle, elle partait. Elle partait très souvent. Mm -hmm. Alors que sa présence, pour moi, était justifiée sur mm -hmm. le territoire et non dans l'Hexagone. Elle a même fait campagne pour non, les à... membres de son, de son parti euh, là-bas. <rire> hein, elle s'absentait. Elle est très suivie. <rire> <rire> Donc, à quel moment, à quel moment, elle, elle s'occupait de la réorganisation de, de l'administration. C'est vrai, il y a eu l'organigramme qui, qui, qui est sorti. Et quand tu regardes l'organigramme, et non seulement... Hein, ce qui, est à mon sens, c'est une absurdité. Je n'ai jamais vu. Moi, j'étais au département, j'étais à la région. Je jamais vu un DGS présenter un organigramme, ni parler de l'organisation, de salle d'administration sans la présence d'un élu. Mmh. Julot parle... Julot, Jacques Gillot, président du Conseil général parler de son administration. Lui, le décideur, le chef de l'administration, le président est le chef de l'administration. L'Urel, le, c'était à la région avec Victorin Lurel. Il y avait quelque chose au niveau de l'administration. C'est lui qui allait devant la presse pour expliquer sa stratégie, ses démarches. Ici à Saint-Martin, notre président a tout. C'est ça la question mm -hmm. qu'il faut mm -hmm. se poser. Il fait aux abonnés absents. Ça veut dire qu'il a confié cette responsabilité à madame, à madame la DGS. Tu jamais vu. Quelle absurdité. Mm -hmm. Et ça veut dire que tu n'as pas, tu ne maîtrises pas la situation sur ton territoire au niveau enfin, de, de ton administration. Et tu laisses euh, quelqu'un gouverner. Et je dirais, le mot n'est pas trop fort. Mm -hmm. Tu laisses cette dame gouverner à ta place. C'est inadmissible. Euh, euh, ok. On, on, on, va, on va écouter un petit peu eh, M. Daniel Gibbs et, et un petit peu sa réaction par, à, lors du, de l'anniversaire du... je crois que c'est le troisième anniversaire, et troisième anniversaire de, de, de, de, du cyclone Yamaha. Mmh. Il a fait une intervention sur, sur Internet. Il a expliqué les choses un petit peu et, et quelques projets qu'il avait. Il a toujours l'intention, peut-être, de les réaliser, même si c'est des projets qui, qui verront le jour jusqu'en 2023 euh, ou, plus, ou plus tard. Mais Donc, ça pas là en 2023. Bah, bah, C'est ce qu'on dit. Peut-être bien qu'avec ces projets, il compte bien faire appel à ses concitoyens pour qu'ils puissent venir voter pour la prolongation de ces projets. Écoutons Daniel Gibbs et vous allez réagir après. Et depuis... Désormais deux mois, nous avons patiemment exploré toutes les voies de dialogue. Nous avons fait des propositions pour améliorer les conditions de travail des agents. Installation de la police territoriale, retour des chèques déjeuners, mise en place du compte épargne-temps, finalisation du régime indemnitaire et poursuite des reconstitutions de carrière. Nous avançons. Grâce à notre bonne gestion, les crédits sont disponibles. Et il y a du grain à moudre pour trouver des issues favorables dans le strict respect du dialogue social avec des organisations syndicales, représentatives et responsables. Nous avons déjà évité de nous voir imposer en 2019 un PPRN par anticipation totalement hors sol et contraire à nos intérêts. Oui, lorsque les Saint-Martinois s'unissent, ils parviennent à faire bouger les lignes. Et nous abordons le dossier du PPRN 2021 avec lucidité, vigilance et sérénité. Parallèlement, mes vice présidents nos directeurs généraux adjoints et tous nos directeurs ont engagé des travaux considérables dans chacune des délégations, d'une part pour organiser le travail administratif en lien avec la directrice générale des services, et d'autre part pour développer des dispositifs au service de la population dans le domaine social, de l'économie, du cadre de vie et du développement humain, avec des dispositifs phares pour l'accompagnement des Saint-Martinois. Cadre à venir la création d'une mission locale ou encore d'un campus universitaire connecté pour nos jeunes. Des projets ambitieux ont été engagés sous cette mandature. La construction de deux nouveaux collèges, d'une nouvelle médiathèque, d'un centre nautique et l'aménagement du front de mer de Marigot. Ces projets avancent concrètement et entrent désormais dans leur phase opérationnelle. Ce mandat se termine en mars 2022 et je vous demande de juger notre action à ce moment-là et seulement à ce moment-là. Le temps des intrigues et des polémiques viendra bien assez tôt. Pour l'heure, notre devoir est de mettre tout en œuvre pour répondre aux problématiques importantes, voire vitales, qui concernent notre territoire. La priorité, c'est de travailler dans le calme et la détermination, jusqu'au bout du mandat. Ensuite, chacun pourra évaluer et voter. Je fais appel au bon sens de chacun et à la bonne compréhension des changements qui sont opérés pour le bien de toutes et de tous. Pour que la fierté saint-martinoise puisse prospérer dans son honneur, le bon sens et l'espoir, restons unis, responsables et solidaires. Je vous remercie. Euh, tu as bien entendu, monsieur le, le, le, le président Qu'en euh, penses-tu je dis, je dis la chose suivante. Le président n'a pas de mérite quand il a parlé des, des, des mesures prises euh, en ce qui concerne la minération des conditions de travail et euh, il a mis en place ce, au quoi, à, ce à quoi pardon le, le, le personnel de, de, de, de l'administration territoriale a droit c'est pas les mesures extraordinaires qu'il a mis en place le, enfin, je, je, je, je n'ai pas ne je, je me souviens pas de tout ce qu'il a annoncé mais ce que je dis c'est le droit le droit du travail qui fait, qui dé, qui a, qui a un certain nombre de mesures qui doivent être appliquées, hein, et les conditions de travail qui doivent, de, euh, qui doivent être améliorées. Donc c'est vrai, il a fait peut-être un effort pour faire respecter le droit du travail au niveau de la collectivité. Donc c'est pour ça que je dis, qu il n'y a pas de mérite. Deuxième chose, c'est que quand il a parlé, encore, je, vous ai, je, je te l'ai dit à un moment donné, il aime ça, les effets d'annonce. C'est agréable à l'oreille d'entendre que la bibliothèque sera réhabilitée. C'est agréable d'entendre qu'il y aura deux collèges. Mais ce sont des mesures qui ont été annoncées depuis, surtout pour la construction des collèges, depuis 2017, dans le cadre de ce fameux protocole d'accord. C'est pour ça qu'il a obtenu un certain nombre de millions. Mais nous sommes aujourd'hui, en 2021, la reconstruction du collège Swaligan... Pas, euh, oui, c'est le, les projets qui sont en phase et, et, qui sont en phase quand même et, et, de réalisation, hein? Donc, Attention, euh, attention, euh, le collège, soit qui doit être euh, construit à la savane, oui, euh, est toujours au stade du projet. Dans le sens, peut-être, c'est vrai, les crédits ont été approuvés euh, dernièrement hein, sur, le, le budget, euh, euh, sur le budget, sur le budget 2021, euh, la majorité a adopté le nouveau dispositif, c'est-à-dire euh, opération programme, crédit de paiement. Hein, euh, c'est vrai, mais euh, le projet n'est pas encore sorti. On n'a pas encore terminé, commencé les travaux jusqu'à la preuve du contraire Dès que, dès, dès que le, euh, la source de financement euh, euh, mid, est euh, mise en, en place... Les sources de financement okay. sont déjà approuvées. Ah, voilà. L'essentiel les crédits sont des crédits d'État avec un peu de filière et une participation de la collectivité. Parce que l'enveloppe, euh, quel que soit le projet, c'est comme ça qu'on définit l'enveloppe. Si, si le projet est éligible au, au crédit européen, donc il y a un parti fédère, si, bien entendu, il y a une participation de l'État... Tout dépend du projet et euh, euh, une participation de la collectivité. Mais est-ce qu'on a commencé les travaux de, de la construction de ce collège Soliga qui vient d'annoncer La médiathèque, c'est toujours au stade du projet. Hein Alors lui, il a annoncé comme si ce sont des, des réalisations qui allaient se faire euh, dans un délai relativement court. Hein ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis euh, il a l'art il a de, de, de discuter de présenter les choses comme c'est euh, euh, tout est tout, tout tout est beau et tout sera réalisé dans un temps record donc vous serez fiers de l'équipe en place mais tout ça c'est c'est de la propagande et parce que justement on est euh, à quelques quelques mois d'une des échéances des échéances électorales donc redétonnant dans ce qu'il a dit et, mais tout ce que je demande au, au, au, à la population qui nous écoute au, en ce moment, c'est d'être vigilant et bien vérifier si justement les promesses tenues sont respectées. D'ailleurs, et je confie, quand il a parlé de cadre à venir, le dispositif cadre à venir, c'est justement se pouvoir réfléchir à des actions fortes pour pouvoir mieux préparer le, le personnel dans le cadre de la formation. Mais c'est quelque chose qu'il aurait dû mettre en place. En début de mandature, c'est vrai, il dira qu'il y a eu d'autres priorités, mais rien ne fait obstacle à ce que parce que tu l'as inscrit dans ton programme en tant que priori, mesure prioritaire, hein, et dès que tu as du monde en place et que ton administration aurait pu aussi s'occuper de ce dispositif cadre à venir euh, qui, est, à, qui est arrivé quatre mois après, enfin quatre années plus tard. Et c'est un dispositif que nous avons, dans le, au niveau de l'opposition, accompagné parce que nous avons estimé que ça peut aller dans le bon sens. Mais nous avons regretté que ça arrive euh, quatre ans après. C'est ce que nous lui avons reproché. Ouais, une, une mesure nécessaire et utile qui arrive quatre années plus tard, confirmant bien parce que ça a été mis en place pour calmer les esprits, non pour répondre à une attente d'un personnel qui demande, qui a de, toujours demandé des actions fortes au niveau de la formation. Ah, d'autres n'ont euh, pas de mérite en ce qui me concerne. Il y a, a d'autres sujets de tension encore. Et, M. Louis Mussington, peut être qu'on n'aura pas le temps de bien et approfondir euh, la question. Il n'y a pas de problème. Il y a par exemple le PPRL et un sujet de tension, ça fait... Polémique hein, dans le temps à Saint-Martin, ça a fait des blocages partout. Il y a les 50 pas et, et géométriques. Et comment, d'après vous, ces questions ont été abordées par, par, par le gouvernement en place par oui. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Il y a plusieurs euh, démarches à considérer. Première chose, je dirais que si je compare un peu avec la, la méthode de l'ancienne préfète, il y a une amélioration avec euh, le préfet en place aujourd'hui, ça il faut avoir l euh, de le courage de le reconnaître le dialogue est plus sourd, plus ouvert euh, aujourd'hui et il a dit qu'il fait table rase sur l'ancien PPRN et euh, il va beaucoup s'inspirer de ce que les, enfin, les mesures de, de l'équipe qui est venue Examiner la situation. Il s'agit bien de l'ancien préfet, comme il s'appelle déjà, l'ACOI. Donc, les mesures LACOI, on peut appeler ça comme ça. Les mesures LACOI prévoient une certaine amélioration du dispositif PPRN, il faut le reconnaître. Mais quand même. Pour, pour, pour, pour la oui, de PPRN, c'est le plan de, de prévention de la risque naturelle. D'accord naturel. euh, Ce qui, pour moi, reste toujours assez gênant aujourd'hui, que parce qu'ils autorisent maintenant la reconstruction même dans les zones euh, dites euh, rouges, donc à haut risque c'est vrai les, la reconstruction ils ont dit que, mais seulement ils, ils préconisent que les les, les chambres les Sauf, chambres, les et... les chambres euh, sont à l'étage ouais. et non au rez-de-chaussée ouais. voilà les mesures annoncées ce que je n'arrive pas à comprendre j'ai eu l'occasion de dire une certaine incohérence, c'est que zone rouge il euh, y a des zones où il y a ce qu'on appelle les dents creuses c'est-à-dire les bâtiments euh, en mauvais état euh, ils, ils se disent qu'ils n'autorisent pas la reconstruction des dents, dents, euh, dents creuses mais essayons de comprendre est-ce que la famille peut justement faire autrement, autre que de rénover cette ancienne construction parce que tout est question de moyens D'accord Est-ce qu'on a étudié cette question Et entre les dents creuses, quand tu regardes bien hein, au niveau de, de, de ce cordon sable euh, à saint oui. il y a des endroits où, justement, ce sont les zones vierges, mais qui appartiennent à, à une famille. D'accord On te dit que interdit de nouvelles reconstructions. Il y a des, de, des, ou y a des zones Oui, mais c'est quand je dis zones vierges, les, les, les zones non-construites. Enfin, oui. il n'y a pas beaucoup, mais il y a quelques endroits... Il n'y a pas de construction. hein mmh. Mais ça appartient à une famille. Donc, je, je suis en train de dire que si demain, cette famille, ou bien ces familles, décident de, de, de construire euh, une maison euh, familiale, par le biais de ce dispositif PPRN, ils seront privés d'entamer toutes démarche pour obtenir un permis de conduire parce que le, le dispositif PPRN interdit la reconstruction. Ouais, C'est pour Et la, moi, pro, je, je, pour la protection mal, des... J'ai du mal à comprendre... C'est pour la protection quand même des habitants. Non, mais attention, nous Parce parlons que... d'une zone où il n'y a pas de construction, il n'y a rien. D'accord Oui, mais s'ils se, se mettent à construire, oui. s'ils se mettent à construire, donc ils vont... Non, euh, non, mais, chemins, mais dès lors que les conditions sont respectées, en ce qui concerne les nouvelles Oui, mais ben, il faut avoir les moyens. Hein? moyens C'est une pour... question de, de, de moyens. Ouais. Mais l'interdit me pose problème. Mmh. Pourquoi interdire Et il a dit... Quand je lui ai posé la question, sa réponse est que, était la suivante. Dans le cadre d'un projet d'aménagement mm -hmm. de cette zone, oui, l'autorisation pourra être accordée dans ce cadre-là. Ouais. Ça, je n'ai pas compris. peut-être. Ce bien qui veut que dire que, que si, la si c'est municip... si l'administration la... si, si publique qui va construire eh, des, des logements, adéquat pour les habitants de cette zone, avec l'approbation euh, des propriétaires, Donc, pourquoi pas Donc, la, la, la réponse est, euh, dans le cas d'un aménagement ouais. de la zone, oui, on, pourrait, on pourra autoriser euh, la construction au niveau de cette zone vierge. D'accord Mais s'il n'y a pas un plan d'aménagement de la collectivité, il ne se passera rien. Donc, moi et ma famille, c'est tout ce que nous avons comme euh, terrain, nous voulons euh, commencer une construction familiale. Mm -hmm. Tant que la, le, la collectivité en place, n'élabore pas un, un, un plan d'aménagement, c'est-à-dire construire plus ou plusieurs choses, embellissement, euh, en enfin, quel que soit le projet, s'il n'y a pas un projet euh, de la collectivité, moi, je serai privé de toute construction familiale sur mon terrain, à euh, dans, dans, enfin, quelle que soit la zone. Oui, ouais, oui, ouais, quel que soit euh, l'endroit. Quel que soit l'endroit. Oui, <rire> je, je, je ne comprends pas cette démarche, cette préconisation, autres... donc je dis, je dis, je suis contre ça. Euh, en ce qui concerne euh, les 50 pages géométriques, oui, vite, Voilà, euh, j'avais dit. <rire> Aujourd'hui, une avancée significative, c'est que on peut, c'est pour... Si la collectivité... Qui a l'entière responsabilité, d'accord mm -hmm. euh, Le problème se pose au niveau maintenant de l'achat par les familles qui puissent devenir un jour propriétaires de ce foncier. Mm -hmm. euh, le prix du mètre du mètre cube, du mètre carré, carré oui. pardon, euh, c'est inadmissible ce qui est proposé aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut. La, la qui oui, se fait. oui, mais le, le, le prix est évalué par les domaines. Fixé par les ah, domaines, okay. apparemment. Enfin, pas apparemment, non, c'est la loi. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut, même s'il faut monter au, au créneau, euh, au Parlement, hein, il y a deux parlementaires qui font partie de son équipe, pour dire que ce n'est pas juste vis-à-vis des -vis familles défavorisées, ok, les familles privées de moyens, mais qui ont cette volonté de reconstruire, parce qu'il faut quand même vivre décemment dans, dans les zones. ok. Mm -hmm. Même s'il faut aller au Parlement, pour demander une, des mesures dérogatoires pour permettre à ces familles de d'acheter à un prix plus raisonnable, plus abordable, c'est dans ce sens que notre président doit travailler. D'ailleurs, il ne le fera pas d'ici six mois, donc la nouvelle équipe aura la charge d'envoyer les parlementaires défendre ce dossier, c'est-à-dire la réévaluation des prix des estimations de domaine en ce qui concerne les prix du mètre carré dans ces zones. C'est ces ce qui freine l'évolution des 50 pages géométriques Il n'y a que ça qui freine Non, mais c'est l'obstacle. Parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont examinés, euh, d'après ce que j'ai compris, mais les familles, parce qu'elles euh, elles, n'ont pas les moyens pour pouvoir euh, répondre à l'offre, ben, c'est paralysant. Elles ne peuvent pas avancer. D'accord Et ça, euh, ça pose problème et un dernier point pour revenir rapidement sur PPRN, c'est que ils ont dit euh, oui pour la reconstruction en zone à euh, risque mais à condition qu'il y ait euh, un certificat donné par un expert pour confirmer que les mesures ont été prises pour euh, améliorer ce qu'ils appellent la dangerosité, c'est la dangerosité qui est le terme euh, utilisé c'est à dire pour s'assurer que tu as réduit de manière significative la vulnérabilité, voilà, mm -hmm. la vulnérabilité de ta construction, pour s'assurer que ta construction puisse résister à une toute euh, subversion marine euh, plus tard, au cas où il y, passage, il y a un passage de cyclone. Mm -hmm. euh, la question que je me pose, qui assure le coup qu'elle démarche pour s'assurer que ça, ce coup-là ne revient pas c est, c est, à, aux familles... Euh, c'est l'État euh, qui doit... Qui non, doit mais justement, ce n'est pas dit. Je ne sais pas si aujourd'hui, l'enquête publique est en cours... De toute, toute façon, pour le, pour le PPN, oui. il reste encore un accord et un plan. Euh, un plan d'accord à exposer encore par l'État, la Ce qui va se passer à partir de lundi, mm -hmm. c'est l'enquête publique. C'est-à-dire ah. que le citoyen pendant le mois de... Enfin, je sais pas combien de quelques semaines. C est, c est, c est aura, oui, euh, aura la possibilité d'aller à préfecture, voire d'aller dans les différents quartiers où il y aura une permanence pour apporter euh, leurs remarques, leurs observations par rapport au PPRN. D'accord Et donc là, et d'ailleurs, j'ai eu l'intention d'aller à préfecture pour euh, signaler un certain nombre de choses. Je vais préparer ça bien et, et je vais l'inscrire sur, sur le registre pour dire que je suis opposé à ça par, pour, pour telle et telle raison. Et voilà ce que je préconise. Je, je, je vais travailler ça pendant le mois. Ça, c'est sûr. D'accord. Eh bien, monsieur Miston, nous, nous arrivons à l'heure de, de, de la fin du programme. Et, bien entendu, il y a d'autres questions. Mais eh c'est pas la suite. On aura à, à, à la discuter. Et, bien entendu, il y a eh, d'autres collaborateurs à vous on espère les, les voir également. Est-ce que Monsieur euh, Richardson et Alain Richardson seront avec vous Monsieur euh, Jules Charlie qui était avec vous au second tour, -ce sera toujours avec vous. Donc, euh, quels qu seront, euh, un petit peu, en quelques mots, Donc, euh, vos futurs euh, collaborateurs ben, euh, L'équipe qui, qui a été mise en place dernièrement, euh, c'est vrai, tu as souligné euh, le, tu as évoqué le nom d'Alain Richardson ouais. il y a aussi le nom de Franz Gomes, qu'il faut citer mm -hmm. il y a le nom de Michel Petit il y a aussi le nom de Julien Gomes et euh, mm -hmm. Louis Musilton qui aura la charge de conduire euh, cette équipe avec mm -hmm. un certain nombre de jeunes qui sont déjà recrutés ou qui seront recrutés l'idée c'est de former une équipe stable une équipe solide et solidaire euh, qui sera en mesure en capacité de de, de, de gouverner autrement, compétente, et de, et compétente dynamique, honnête mm -hmm. aussi, ça c'est important, euh, et qui pourra justement répondre aux attentes de la population et envisager des projets à court, moyen et long terme. Est-ce que les projets sont, sont déjà à l'étude bon, On va pas en non, parler pour l'instant les, les projets, faut... parce que là, discuter... Et ou bien reprocher à M. Daniel Gibbs ce oui. qu'il a, n'a pas fait, ou bien ce qu'il a fait. Mais vous également, est-ce que vous avez des projets à présenter, des projets encore plus fiables et avec des, des, des, des, des apports financiers à l'appui oui. et à présenter à la population pour qu'ils puissent savoir où Non, mais où au, au jour, jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à cette question parce que, ben on est au stade de de l'organisation euh, et aussi de la préparation de notre plateforme politique. Okay. Hein, donc d'ici d'ici quelques mois, je serai en mesure de donner plus de précision par rapport à, à notre plateforme. Mais il faut il faut relancer l'économie. Il faut et le, le, relancer l'économie, ça passe essentiellement par euh, les appels, d'or, c'est à dire la commande publique. La, il faut investir les, des millions pour pouvoir lancer Enfin, donner du travail aux entreprises. Bien. Et quand tu donnes du travail au, aux entreprises, ça veut dire que tu construis des infrastructures. Hein? C'est-à-dire que tu, disons, le, le, le sport, le, le, sa, la salle Omnisport, euh, disons, la sta, le stade euh, de Saligan, tu, tu entames la deuxième phase de José Cartier, pas José Cartier, Cartier, euh, enfin, ouais. Albert Cartier, c'est Albert, ouais, ouais. à Cartier d'Orléans, ouais. euh, José, José, José Cartier, quelque chose comme ça, oui. Et la cité administrative, hein, pour moi, c'est... Il faut une cité administrative, parce que quand tu regardes bien en ce moment, la, la collectivité loue beaucoup. Il y a une fortune en location d'immeubles, de, de, de, de, parce qu'il faut, il faut loger les services administratifs de la collectivité. Donc, une, la cité administrative doit être une priorité. Euh, J'ai quelques idées en ce qui concerne le foncier où on pourra construire une cité administrative pour est une administration euh, digne de ce nom, non en termes d'organisation, ce qui est prioritaire, mais aussi euh, en termes d'hébergement. Hein, là où les services seront installés, il faut, il faut que ça soit bien examiné, bien étudié, et qu'il faut qu'il y ait quand même quelque chose de, de, de réalisable dans les délais. Dans les délais. Voilà. Ok. Merci, euh, Monsieur Louis. Je, le je te remercie pour cette occasion de pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de choses. Et, euh, je souhaite ouais, revenir ouais, on et de, de échanger on avec toi. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant et, cette et, bonne heure et plus qu'une heure. Ah, ah oui, bien sûr. Oui. Donc, et, oui. on, donc vous, vous allez avoir l'occasion de revoir ceux qui sont arrivés un petit peu tard, de revoir sur le sur la page de Monsieur Louis Washington également et sur la page de et cette interview. Merci Louis et merci à toute l'équipe qui vous accompagne également. Bonne soirée à tous.